Si vous avez compris l'importance de créer du contenu et de publier du contenu sur Internet parce que vous avez besoin de vous faire connaître, parce que vous avez besoin que les gens trouvent votre contenu pour trouver vos produits, pour devenir clients, si ça c'est clair, maintenant vous avez une deuxième question qui est certainement, bah, quel contenu dois-je créer Comment trouver l'inspiration pour créer du contenu Ok, j'ai bien compris, mais bah, je ne sais pas de quoi parler. Alors, j'ai pour vous six astuces j'ai noté pour en oublier aucune la première chose à faire et c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à faire c'est de parler de soi-même parler de son actualité tout simplement vous euh, je reviens d'un voyage aux états unis j'ai appris beaucoup de choses. Pendant le voyage aux États-Unis, je faisais des stories sur Instagram. Après le voyage aux États-Unis, j'en parle en vidéo, j'en fais un podcast audio parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai vécu des choses, parce que j'ai des histoires à raconter, des anecdotes qui sont intéressantes, drôles ou euh, utiles pour le business, pour la vie personnelle. Donc, partez déjà de ce que vous vivez et c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses à raconter. Deuxième astuce, c'est de simplement répondre aux questions. Pour tout vous dire, là, cette vidéo, je l'ai réalisée parce que il y a un membre de la famille Solopreneur qui a posé une question et du coup, je fais cette vidéo parce que je veux être utile. Et il n'y a rien de mieux que de répondre aux questions de nos prospects, de nos clients parce que si une personne nous pose cette question, c'est qu'il y en a d'autres qui se posent cette question. Donc, autant faire une vidéo, répondre à une personne et répondre à toutes les autres personnes par anticipation. Et ce qui est bien sur, les, sur YouTube par exemple, c'est que cette question, si on la formule bien, on met ça en titre de vidéo, puis il y a des gens qui vont taper par exemple tutoriel Instagram qui vont tomber sur mes vidéos. Plutôt que moi répondre une fois à un client, je fais un tutoriel vidéo, je le mets avec comme titre tutoriel… Euh, tutoriel Instagram et tous les gens qui taperont tutoriel Instagram sur YouTube tomberont euh, sur ma vidéo et d'ailleurs c'est une vidéo où voilà j'ai des je crois que j'ai dépassé 10 000 vues en, en un an euh, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui se posent cette question troisième euh, type de question qu'on peut euh, euh, qu'on peut troisième type de contenu de choses qu'on peut partager c'est tout simplement des problèmes qu'on a nous-mêmes vécus par le passé et encore une fois, si vous vivez un problème, il y a de grandes chances qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce même problème. Okay Par exemple, souvent euh, je cherche des plugins, je le fais moins maintenant, mais avant, euh, exemple très récent, j'ai dû installer un certificat SSL sur mon euh, serveur, puis euh, installer le HTTPS sur mon blog. Et ben, plutôt que d'avoir trouvé cette réponse juste pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo parce que je sais que d'autres personnes ont vont avoir le même problème que moi ou ont déjà eu le même problème que moi. Donc, j'ai fait deux tutoriels que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, tout simplement les problèmes qu'on a vécu nous-mêmes. Quatrième type de vidéo, ça va de soi, mais je pense que c'est important d'en parler. Alors, je parle de vidéo là, mais ça s'applique pour les podcasts, le, les livres, les e-books, les articles de blog, les posts Instagram. Hein. Mais quatrième type de contenu qu'on peut faire et qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de promouvoir ses propres produits. Si vous croyez en votre produit, si vous voulez vraiment avoir des clients, faut en parler, faut en parler. Faut pas avoir peur de déranger les gens. Pourquoi Parce que les gens, c'est pas parce que vous leur envoyez, vous leur avez envoyé un email, qu'ils vont acheter votre produit. Et ça se passe pas comme ça. Donc, dans vos emails, bah, parlez souvent du produit que vous vendez parce que les gens ont besoin de voir que vous-même vous, vous êtes convaincu par votre produit avant de eux mêmes être convaincus. Et pour ça, il faut leur exposer régulièrement, il faut leur parler, il faut faire régulièrement la promotion de vos produits, okay donc promouvoir vos produits. Cinquième euh, type de contenu que vous pouvez faire, bah, c'est de parler d'un message qui vous tient à cœur c'est de laisser presque la tête de côté et de parler de cœur à cœur. Moi, par exemple, parmi les messages qui me tiennent vraiment à cœur, c'est euh, le business, la vie personnelle et la vie spirituelle, tout ça, c'est lié. Et on ne peut pas traiter les choses différemment. Et du coup, ça, c'est le genre de message que je vais euh, partager de plus en plus. Autre message, c'est que euh, dans l'ordre d'importance, la famille est toujours plus importante. Que le business. Autre message qui me tient à cœur, c'est que beaucoup de gens sont dans des prisons dorées ou euh, quand je fais ça, parce qu'en anglais, on parle de « golden handcuffs », des menottes d'or. On est dans une prison dorée, on a un boulot qui se passe bien et on n'ose pas tenter autre chose parce qu'on est bien dans notre prison dorée. Et moi, si vous connaissez ma, mon histoire personnelle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas eu des circonstances familiales qui m'ont pratiquement obligé à devenir entrepreneur. Et moi, je ne veux pas que les gens attendent d'avoir un problème dans leur vie qui les oblige à, euh, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux qu'ils prennent de l'avant et okay qu'ils se prennent en main et qu'ils soient proactifs. Donc, ça, c'est par exemple des messages qui me tiennent à cœur. Et vous, ça peut être des messages d'amour, des messages d'éthique, des messages d'écologie. bah vous avez un business, par exemple, vous créez des sites web. Vous allez me dire, mais je n'ai pas de message à divulguer. Je suis graphiste. Ce n'est pas opportun pour moi de parler d'écologie. Ben moi, je pense que si. Je pense que si parce que les gens, ils n'ont pas envie juste d'avoir à faire un graphiste ou un webmaster. Ils veulent un être humain. Donc, si par exemple, tu parles de ton combat contre, euh, par exemple, le racisme, eh ben, tu vas attirer certains clients qui, peut-être aurait été indifférent à ton offre commerciale si tu n'avais pas parlé de ça. Tu vas aussi en rejeter certains. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur et on va en parler après. Donc, ils ont peur de rejeter de, les gens et ils veulent toucher les 100 millions de francophones dans le monde. Quoi. Voilà. Moi, mes prospects, c'est 100 millions et je veux plaire à tout le monde. Non, ça n'a rien de plaire à tout le monde. Quelques dizaines de clients, quelques centaines de clients, allez quelques milliers de clients peuvent te rendre riche. Certains n'ont pas besoin d'attaquer les 100 millions de clients. Moi, par exemple, je parle souvent de ma, pas souvent, mais je parle parfois de ma foi chrétienne. Je sais que euh, ben, ça rejette certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées parce qu'ils se disent waouh, j'aime, il y a quelque chose en toi que j'aime bien. Euh, et puis sixième point c'est bah, ce que vous apprenez tout simplement. Euh, moi par exemple euh, euh, voilà je lis ce livre, j'ai mis plein de post-it et bah, je vais en parler. J'ai même un produit un peu secret que je ne partage pas. C'est un club de lecture où euh, le concept c'est vous payez et tous les mois on se retrouve une fois par mois et on parle du livre, d'un livre. C'est même pas quelque chose qui m'appartient, ok? Mais je veux partager quelque chose que je viens d'apprendre. Et euh, c'est une très bonne transition pour conclure cette vidéo pour vous dire que les idées en réalité, c'est pas ça qui vous manque. Si vous faites un brainstorming, vous allez avoir plein d'idées. Par contre, souvent on a peur de ce que les gens pensent. Par exemple, ah mais Lingen, euh, tu copies le connu, c'est pas original. Non, non, non. je veux dire, c'est pas important. À partir du moment où je plagie pas, où je dis pas que c'est à moi alors que ça vient d'un autre auteur. Est important c'est la valeur que vous apportez à votre communauté à vos prospects à vos clients c'est pas d'être original c'est pas d'être le tout premier à parler de quelque chose d'accord donc c'est vraiment important de garder en tête que vous êtes là pour apporter de la valeur vous n'êtes pas là euh, pour euh, valider votre propre estime de soi et ça c'est vraiment important parce qu'on a peur du rejet mais on a peur du rejet sauf que là on, sur internet quand on crée du contenu c'est complètement différent. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais bien faire des blagues avec les amis. Du coup, on faisait beaucoup de blagues. Et puis, bah, de temps en temps, il y avait une blague foireuse qui n'était pas drôle. Et bah là, les gens, ils silencent. et puis on se faisait charrer parce qu'on voulait charrer, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, tant mieux si vous n'avez pas eu cette enfance. Euh, sauf que sur Internet, c'est différent. Sur Internet, vous pouvez publier 100 vidéos. Il y en a 99 qui sont nulles, il y en a une qui est bonne et puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire 100 bonnes vidéos. Ça sert à rien parce que ça ne vous coûte pas d'argent d'héberger. Et puis, les gens ils vont regarder ce qui leur plaît. ok Et puis, vous pouvez toujours supprimer. Donc, pensez à la valeur que vous apportez aux gens. Ne pensez pas au pourcentage de qualité que vous allez apporter. Quel est le pourcentage de contenu que vous allez créer qui va plaire Non. Moi, je euh, suis pas 400 vidéos sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas besoin que les 400 vidéos fassent des millions de vues. J'ai juste besoin d'une dizaine, d'une quinzaine, de 50 vidéos qui plaisent à peu près, voire plus, pour que ça me ramène. Du business. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous voulez rejoindre la famille solopreneur et vous voulez savoir en quoi ça consiste, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour euh, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao C'était Lingen.